Aujourd'hui, le studio The Arctic Level nous amène au cœur de tous les êtres vivants dans Biomasse. En effet, ce petit jeu indépendant à l'univers original nous permet de développer un réseau de cellules qui cherche à collecter des unités pour s'agrandir. Mais ce n'est pas chose aisée puisque nous allons subir des attaques contre lesquelles il nous faudra nous défendre en adaptant nos cellules face à la situation. Biomasse, qui est toujours en développement, est d'ores et déjà disponible gratuitement sur Android et PC.